Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même euh, de l'armement à des militaires, mmh. pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazis. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS, qui est brandi partout en Ukraine. Et ça partout, pose, et on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. J'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi, parce que je comprends un petit peu l'Ukrainien et, euh, et, et le Russe, et beaucoup parlent anglais, mm -hmm. ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des Juifs ou des Noirs, qu'ils les dépaisseraient. Ah carrément. Voilà. voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation euh, qui les faisait vachement rigoler. Mm. Voilà ce qu'ils disaient sur les Juifs et sur les Noirs.